Rebonjour à tous donc euh, désolé pour ce petit retard, ça va être les joies du direct, il est 16h12, on avait annoncé 16h. On avait prévu sur ce créneau une rencontre entre Natacha wester la présidente du festival Hypermonde et moi. Pour l'instant Natacha essaie de se connecter avec euh, nos techniciens. Donc ben, on s'est dit que de toute façon on n'allait pas vous faire attendre plus longtemps et que ben, on allait quand même vous présenter le festival Nice Fiction, puisqu'on va vous accompagner tout au long du week-end. Donc cette petite présentation ne va pas faire de mal, même si ce n'était pas le format qu'on avait prévu au départ. On voulait vous parler de deux festivals en même temps, tant qu'à faire, donc Hypermonde et Nice-Fiction. Bon, je vais un peu commencer par Nice-Fiction. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et normalement personne ne me connaît, je suis Cybille Marchetto, la présidente de l'association Nice-Fiction et on organise depuis 2015 le festival Nice-Fiction. Donc c'est un festival normalement présentiel sur le campus universitaire de saint jean dangély et cette année, euh, à moins que vous soyez resté dans une grotte depuis six mois, vous n'avez pas loupé le fait que tous les festivals ont été annulés jusqu'à la fin de l'été. On avait deux possibilités, soit se dire « bon ben tant pis, euh, on fera ça l'année prochaine ». Ou comme des dingues, on avait deux mois pour décider de faire un festival 100% virtuel. Donc, Nice Fiction, depuis le début, ça a été un, fe un festival un petit peu particulier parce que par rapport à d'autres structures qui ont besoin, on va dire, de... Et eh ben, qui, qui, qui dépendent d'argent, qui arrivent d'entreprises, ou de mairies, ou de, de subventions. Elles ont besoin, ben, de, enfin, malgré tout, on est quand même dans un monde un peu commercial avec une certaine rentabilité. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ce qui est normal. Et on a la chance, à Nice Fiction, d'être accueilli par un campus universitaire qui, en fait, n'attend pas de prestations en retour. Donc, euh, l'avantage de Nice Fiction, c'est cet accueil, en fait, dans un cadre qui nous permet euh, vraiment de faire, euh, tout à fait ce qu'on veut. Alors, on est limité, bien sûr, en moyen, puisque quand on fait ce qu'on veut, il y a moins d'argent qui rentre, donc moins de possibilités sur certains plans. Mais en même temps, on peut se permettre d'explorer des formes et des, des concepts que d'autres festivals qui ont plus de comptes à rendre, auraient plus de mal à, à développer. Donc, on s'est dit, cette année, soit on annulait tout, soit on fait, ben on continuait sur un mode virtuel, puisqu'on pouvait se le permettre. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, euh, pour imaginer les choses, on a découpé le festival en, en différentes catégories en se disant qu'est-ce qu'on trouve dans un festival. Donc, on trouve des expositions, on trouve des tables de jeu, on trouve des conférences, on trouve des tables rondes, on trouve des rencontres avec les auteurs sur la partie rencontre avec les auteurs. C'est sûr, aucun d'entre vous ne sortira du festival à la fin du week-end avec des livres dédicacés ou des selfies avec leurs auteurs préférés. Ça, je pense que c'est vraiment la limite qu'on n'a pas pu franchir. Par contre, au niveau des expositions, on a décidé d'utiliser des outils qui permettent de la 3D. Donc, bien sûr, c'est... Pas tout à fait pareil que d'avoir les œuvres en face et tout ça, et de pouvoir parler avec l'artiste sur son stand, mais c'est pas mal et c'est plutôt enfin on a eu des bons retours et je pense que c'est plutôt sympathique. Sur la partie table de jeu, alors il y a le jeu, c'est vaste, c'est les jeux de société, les jeux de rôle. Donc clairement, le jeu de société dématérialisé, il y a des plateformes pour ça, mais dans le cadre de ce qu'on voulait faire, c'est pas. Évident, évident. Par contre, les tables de jeux de rôle, ben, il suffit de se parler pour pouvoir jouer. Donc, on a prévu un serveur Discord dédié aux tables de jeux de rôle. Donc, si vous êtes au liste, si vous n'avez pas encore regardé, ben, c'est le moment d'aller voir, peut-être de vous inscrire sur une table ou de proposer vous-même une table en tant que maître de jeu. L'avantage du serveur Discord, en fait, c'est que ça permet d'autres choses, c'est-à-dire notamment d'accueillir des ateliers, des stands, bah, des rencontres. Alors oui, il voilà, n'y a pas la dédicace, il n'y a pas le selfie, mais ça n'empêche pas de rencontrer son auteur préféré, ça n'empêche pas de poser des questions sur des œuvres de littérature, sur des œuvres de jeux de rôle. Donc, le serveur Discord vous accueille tout au long du week-end. Il y a quelques stands pour ça. On vous invite à les découvrir. Et après, restait la partie table ronde, conférence. Donc, sur la partie table ronde et conférences, il ne faut pas se leurrer. Je pense que le confinement a changé pas mal nos habitudes au niveau de la visioconférence parce qu'il y a quelques mois, quelques années, quand on disait aux gens « Allez, on se retrouve tous en visio », il y avait quand même un petit blanc. Je ne dis pas chez tout le monde, mais chez la plupart, il y avait un petit blanc. Après deux mois de confinement, quand on a dit à nos intervenants « c'est bon, surtout en, en visioconférence », il y a eu quand même beaucoup moins de blancs et il y a eu beaucoup plus d'enthousiasme. Donc, tout au long du week-end, on va vous proposer des tables rondes et des conférences voilà, tout simplement. Le planning est accessible sur le site. Donc, faites attention. Donc Pour pouvoir euh, avoir deux streams qui marchent en même temps, on a choisi d'utiliser deux comptes séparés, c'est-à-dire d'une part euh, les comptes de Nice Fiction et d'autre part, les comptes du Club UCA des Imaginaires, qui est co-organisateur de l'événement. Donc, vous avez deux pages Facebook pour chacune de ces deux associations et vous avez deux comptes YouTube pour chacune de ces deux associations. Je me répète un peu, je suis bien conscience. Afin de permettre l'interaction avec les visiteurs, parce qu'un festival, c'est des visiteurs, sinon c'est juste une chaîne devant laquelle on est passive, on a décidé de privilégier la communauté Facebook, où je pense que nous avons beaucoup plus de suiveurs, followers, puisque d'une part sur la chaîne Nice Fiction au moment où on a ouvert le festival, on avait à peu près 75 abonnés, tandis que sur le compte Facebook, on en avait plus de 1500. Donc tout au long du week-end, vous pourrez choisir de participer à chaque table ronde, des conférences, euh, intervenir. Donc euh, je me coupe dans mon élan et je vois que dans les commentaires, justement, actuellement, donc les commentaires sont ouverts sur la page Facebook. Donc on interroge sur le jeu vidéo. Alors euh, actuellement. Il n'y a pas de jeu vidéo à Nice Fiction. Il y en a eu de mémoire les deux premières années. On a fait un peu de rétro gaming. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le festival est conçu par module et dépend beaucoup, en fait, des associations, des bénévoles, de ce qui leur tient le plus à cœur. Donc, on n'est pas, pas une structure pyramidale où un chef décide que cette année, il va y avoir ça et ça. On essaie vraiment de rassembler les bénévoles à travers, on va dire, bon, principalement, bien sûr, la région, mais à travers la France en général. Et chaque bénévole arrive avec son projet, avec ses envies. Au niveau du jeu de rôle, dès la première édition, on a eu le club de jeu de rôle « C'est pas drôle, qui a été tout de suite partenaire et qui est maintenant co-organisateur de l'événement. Donc, toujours, à chaque édition, on a eu du jeu de rôle. Sur le jeu vidéo, eh ben, tout simplement, euh, la, enfin, la porte est ouverte. aussi dans les personnes qui nous suivent et qui trouvent le concept d'une fiction intéressante, il y a des personnes qui souhaitent s'investir dans le jeu vidéo, proposer une programmation autour de ce média. Franchement, enfin, on vous accueille bien volontiers. Alors du coup, bah, j'en profite. Hein. Si vous avez la moindre idée, la moindre envie, quelque chose à proposer tout au long de l'année, vous nous écrivez tout simplement sur contact.nice-fiction.fr et voilà, toute l'année, on accueille vos idées, vos suggestions. Le festival est vraiment collaboratif, c'est-à-dire qu'il contiendra ce que chacun d'entre nous y apportera. Donc, c'est vraiment un festival de nous, pour nous, au sens ben, le plus euh, le plus complet du terme. Donc, euh, voilà, si vous pensez qu'il manque quelque chose à Miss Fiction, c'est que vous pouvez l'apporter. Et donc, du coup, je me répondais à la question et je suis coupée dans le monde les mais c'était un bon exemple, voilà, de la façon dont on souhaite intervenir tout au long du week-end. Donc, vous posterez vos commentaires sur Facebook et un modérateur les remontera à l'animateur qui sera en, en ligne et qui pourra vous répondre. Donc, voilà, privilégiez les commentaires euh, Facebook euh, pour pouvoir participer, interroger les intervenants, les conférenciers. Après, bien sûr, euh, toutes les vidéos, tous les streams seront disponibles en replay tout au long du week-end. Donc, bien sûr, là, vous pourrez pré-intervenir, mais vous pourrez quand même regarder un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, parfait. Donc, ben voilà. Bienvenue, Natacha Vazder, présidente du Festival Hyper-Monde. Donc, en t'attendant, je t'avoue, ben voilà, j'ai présenté Nice fiction Du coup, ce ne oui. sera pas tout à fait le format qu'on avait prévu, où on allait échanger autour mutuellement de nos deux festivals. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. peut-être qu'après… Plutôt te laisser la parole et peut-être qu'une fois que toi tu auras un peu dit ce que tu avais à dire, on reprendra la parole commune. Donc je te laisse oui, très, très, très bien présenté. Voilà. <rire> ok donc euh, bonjour, bonjour à tous désolé donc pour ce pour désolé pour ce contretemps euh, je pense que on a des voilà c'est les, les contraintes du direct on a des problèmes aussi de compatibilité entre euh, les applications les logiciels euh, voilà donc je pense que ça, ça vient ça vient essentiellement de, de là euh, nous avions prévu avec Sybille euh, en fait de faire une sorte de, de portrait croisé de nos deux festivals euh, donc régionaux euh, nice fiction existant quand même depuis euh, maintenant euh, de nombreuses années, mais cette année, effectivement, euh, ils, ont, ils, ont, ils sont, vu la situation, ils sont passés donc en, en festival euh, virtuel. Et moi, je trouve d'abord que c'est très courageux de leur part, parce que c'est pas le du coup. Tu euh... Voilà, <rire> parce que. <rire> C'est pas du tout, c'est très difficile. Alors on a testé évidemment euh, beaucoup de, de, de formules de ce type-là euh, dans la recherche universitaire. Alors parfois effectivement avec des difficultés, comme vous pouvez le, vous pouvez le constater. Mais donc ça veut dire que l'offre culturelle est en, est en plein euh, renouvellement euh, actuellement pour justement ben, vous faire partager euh, tout ce que nous avons pu euh, euh, tout ce que nous avons pu programmer euh, cette année. Voilà. Alors cette année, il devait en 2020 euh, nous avions décidé à Bordeaux avec une équipe d'une quinzaine de personnes, de créer un festival de l'imaginaire, peut-être un petit peu plus centré cette année sur la science-fiction, mais de toute façon, on ne s'interdit pas quelques petites sorties, évidemment, vers la fantaisie, du tout, ni vers le fantastique. C'est vraiment un festival de l'imaginaire. Pourquoi à Bordeaux bah, Tout simplement parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait strictement rien. Quand vous regardiez la carte des festivals, surtout de la France, mais une seule région où il n'y en avait pas du tout, c'était la nôtre. Euh, donc, nous avons décidé de, de créer ce festival avec euh, plusieurs acteurs euh, donc de la, de la science-fiction et de l'imaginaire à, à Bordeaux. Euh, ça va être, par exemple, euh, des éditeurs, euh, des libraires, euh, dont la zone du, du dehors et euh, Mola, par exemple, qui est une des plus grandes librairies, si ce n'est la plus grande librairie donc, actuellement en France. Et puis, euh, nos deux universités parce que ça fait longtemps que nous travaillons à l'Université bordeaux Montaigne, donc en sciences humaines, euh, sur la science-fiction, avec quelques programmes de recherche. Et puis là, l'Université de Bordeaux, en fait, euh, nous suit euh, via un programme de recherche avec le laboratoire d'astrophysique. Et euh, je suis intervenue très souvent avec des collègues scientifiques sur l'intelligence artificielle, la robotique, euh, et évidemment les liens avec les représentations de la science-fiction. Voilà, donc euh, Hypermonde devait se dérouler euh, également cette année à la médiathèque donc, de Mérignac, qui est une, une très, très grande médiathèque euh, donc de Bordeaux-Métropole. Euh, nous avions une programmation, euh, mais nous allons la garder évidemment pour 2021, d'artistes qui viendraient, artistes plasticiens, artistes, donc c'était des, des sculptures en métal, puisque la thématique en fait du festival euh, cette année était consacrée aux robots. Alors pourquoi les robots Eh bien tout simplement parce qu'en 2020, c'était l'année de la robotique euh, donc à Bordeaux qui accueillait la RoboCup. Alors je ne sais pas, euh, Sibyl, si je, je dois dire... Euh, un mot sur la RoboCaps. Ben bah oui, euh... quand même, parce que hein ça, je veux dire, partons quand même du principe, c'est vrai qu'on n'a pas une diffusion très très large et je pense pas que voilà que tous nos auditeurs, tu vois ce que je veux dire, connaissent vraiment très Absolument. Bon, voilà. C'est pour ça que je te, Donc, Donc, bon, ça, ouais, je je te je demande voilà, pour mieux, euh... Merci. Tout à fait. Alors la RoboCup en fait, c'est une compétition euh, internationale de robotique euh, qui va euh, mettre en lice à peu près 5000 équipes donc de chercheurs en robotique qui sont euh, donc des équipes internationales. Alors évidemment, c'est pas du tout euh, les robots euh, que la science-fiction vous propose des robots totalement euh, humanoïdes, achevés euh, euh voilà, remplis d'intelligence artificielle. C'est euh, plutôt euh, des je dirais des des robots assez euh, assez petits qui font à peu près vous voyez cette cette taille là qui sont capables de se déplacer sur un donc sur un petit terrain de football hein. en général ce sont des compétitions de euh, voilà de foot enfin avec une balle en tout cas et du coup bah, c'est un c'est une compétition où euh, les gens travaillent pendant à peu près une semaine euh, ils ils dorment sur place. Ils sont complètement des, Alors euh, différentes, euh, il y a différentes formations. Ça peut être, euh, par exemple, des IUT, par exemple des universités, euh, des instituts technologiques, hein, puisque encore une fois, c'est un événement international. Et euh, nous avons à Bordeaux donc le laboratoire en fait de robotique, et euh, eh bien à, à l'université de Bordeaux. Ça fait c'est la troisième fois en fait qui remporte euh donc la, la compétition internationale. Et ils ont demandé à Bordeaux et à la région donc de Nouvelle-Aquitaine d'accueillir donc cette année cette compétition et nous nous sommes dit que c'était peut-être une bonne idée euh, pour euh, conjointement euh, créer le créer donc le Créer le festival euh, qui avait donc pour thème euh, robots, les robots, la robotique, l'IA, parce que c'est un thème euh, majeur donc dans la dans la science-fiction. Nous étions aussi associés avec euh, le cinéma euh, pour proposer donc une, une programmation euh, spécifique euh, donc autour des autour des robots et puis des débats euh, qui auraient mêlé en fait. Euh, la science euh, et la science-fiction. Mais je crois, Sybille, que c'est un petit peu la particularité aussi de Nice-fiction, il me semble. Bah, je pense c'est ce que j'allais un peu intervenir. J'ai l'impression, moi, ça fait des années... Que j'ai le sentiment qu'entre Bordeaux et Nice, de toute façon, il y a des liens forts. C'est un peu les deux villes du sud où il y a une grosse communauté d'imaginaire geeks. On a toujours été de toute façon, on se connaît tous. Je sais pas ce qu'on veut dire, on fait partie de la même famille. Après, le... alors je sais pas si c'est le hasard ou enfin les choses un peu dans, les choses sont jamais vraiment le hasard. Mais l'université de Bordeaux et l'université Côte d'Azur, c'est deux universités qui ont un index, donc une forte volonté de d'innovation. Donc je pense que en fait, ça nous baigne. Et il me semble que Nice-Bordeaux, c'est pour ça un peu que j'ai titré euh, cette rencontre « Rencontre Bordeaux-Nice ». Pour moi, c'est vraiment les deux villes qui représentent l'imaginaire euh, dans le sud de la France. Je vais juste faire une petite aparté parce qu'on a eu un commentaire Facebook qui nous interrogeait. Oui. En fait, euh, c'est vrai que j'ai attaqué d'emblée, donc en t'attendant, et en partant un peu de l'idée que tout le monde savait ce que c'était qu'un salon de l'imaginaire, et, et en fait, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que par exemple sur Toulouse, il y a les, les games, alors je, je vais m'embrouiller, je vais dire une bêtise, les Toulouse Game Show et les trucs comme ça. En fait, il y a plusieurs salons geeks à travers la France et les festivals d'imaginaire sont un poil différents. On leur dit comme ça, c'est le bon chasseur, le mauvais chasseur, enfin on ne sait pas trop où je vais en venir. Et c'est vrai qu'il y a deux façons d'aborder, on va dire, ce genre d'événement. Il y a d'un côté des, des gros événements avec des invités, on va dire, plus... Euh, des, des acteurs, des comédiens, des influenceurs qui viennent, qui font beaucoup de séances photos, dédicaces et tout ça. Et les festivals imaginaires, je pense que tu me rejoindras comme ceux qu'on organise comme Hypermond ou Miss Fiction. On est quand même beaucoup plus axés sur, on va faire venir des chercheurs, on va mélanger euh, on va mélanger la littérature et la science, on va faire peut-être plus de conférences. Donc C'est à la fois comparable, c'est toujours un événement pour des femmes d'imaginaire. Mais je pense qu'on n'aborde pas du tout nos programmations et nos événements comme les abordent, on va dire, ces gros gros moments, on va dire, où il y a beaucoup d'objets à vendre, il y a des goodies et tout ça, je pense que je te rejoins, je te rejoins tout à fait Sybille, parce qu'à Bordeaux nous avons euh, donc un autre festival qui s'appelle le BGF ou Bordeaux Geek Festival euh, qui est qui est très différent en fait euh, du nôtre. D'ailleurs on est, euh, nous sommes depuis très très peu de temps en fait euh, partenaires et on n'est pas, si j'utilise un, un terme un peu commercial, on n'est pas sur le même segment en fait voilà. parce que ces festivals, ça peut être des festivals de jeux. Euh, nous à, au Bordeaux Geek Festival ils sont ils sont quand même très branché euh, tout ce qui est manga euh, animation euh, jeux vidéo donc effectivement tu avais parfaitement raison en faisant venir par exemple des, euh, des youtube en faisant euh, intervenir euh, des acteurs de voilà de séries euh, et, et donc c'est vraiment les, les interventions qu'il y a sont, sont des interventions qui sont faites parfois par euh, ou des professionnels ou des, ou des amateurs d'ailleurs mais pas forcément avec la, la coloration euh, la coloration universitaire et c'est un peu différent il y a beaucoup beaucoup de boutiques qui vendent des goodies des petits objets euh, voilà c'est vraiment euh, c'est pas du tout la même offre d'abord parce que le livre parfois n'est pas du tout présent c'est le cas nous à Bordeaux et quand on crée un festival ben, comme le festival Nice Fiction ou, ou le nôtre je pense que la chaîne du livre est quand même présente parce qu'on va cibler sur des produits culturels euh, plutôt je dirais des produits de divertissement euh, donc ces produits culturels ben, c'est euh, tout simplement le livre et donc on va faire intervenir euh, tous nos auteurs en france et vous le voyez à travers la programmation de nice fiction d'ailleurs euh, vous avez beaucoup de beaucoup d'auteurs qui vont intervenir des illustrateurs de la bande dessinée euh, donc on est on est voilà sur quelque chose d'un peu d'un peu différent avec des conférences euh, qui sont faites par des spécialistes parfois des spécialistes donc euh, universitaires et euh, on est euh, voilà on est sur un, une programmation qui est Peut-être, je dirais un peu plus euh, scientifique. Je dis pas sérieuse hein, du tout, mais euh, un peu plus scientifique. Sérieuse, euh, c'est pas possible. Euh, voilà. voilà, non, sérieuse, c'est pas possible. En fait, je pense. C'est pour ça que. Oui. En fait, tu vas me permettre. Je sais que des fois, ça fâche, mais d'utiliser le terme intellectuel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous, par exemple. À... Oui, oui. On a le Play Azure Festival, en plus, qui est fait par une personne très compétente qui a une grosse formation scientifique, qui est Bastien vergoni donc un festival qu'on aime beaucoup, mais qui a choisi, ben, justement, plutôt une approche geek, avec quand même beaucoup de science. Et je pense que ces, ces deux manières doivent coexister. C'est un peu comme les gens qui pensent qu'on pourrait manger que de la pizza ou que des hamburgers. En fait, dans la vie, il faut manger un peu de tout. Et je pense que c'est bien qu'au cours de l'année, on est vraiment, voilà, ces, ces festivals plus geeks. Alors, ça veut rien dire, parce que c'est pas le mot mais plus avec des comics, des mangas, des youtubeurs et qu'on est en parallèle bah, dans la même ville à un autre moment de l'année un festival où on va avoir des universitaires donc voilà, c'est intellectuel, mais intellectuel bon, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est l'université qui s'ouvre au monde et qui l'accueille dans ses rangs et qui se met à sa portée. Donc pas du tout quelque chose de fermé où on n'a pas le droit de rentrer si on n'est pas du truc, mais au contraire, c'est l'université qui infuse ben, le monde de tous les jours. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, je sais qu'on a des super bons contacts avec le plaisir festival, c'est une équipe très sympathique. Et en même temps, on est ce qu'on est, on n'est pas du tout la même chose. Et je pense que pour bien apprécier l'imaginaire, il faut mmh. découvrir les deux événements. Et je suis vraiment contente en fait que Hypermonde se soit créé à Bordeaux parce que enfin voilà, je me je sens en connexion forte. Et donc, je me dis, voilà, nous, on est comme Hypermonde. Euh, Hypermonde, il y a le Bordeaux Geek, nous, on a le Playazure Festival. Oui. Plus on offre de choses aux gens, mieux c'est. Ça peut pas exister un monde où… Il faut jamais restreindre l'offre. Quand je t'ai contacté, tout de suite, tu m'as dit « on peut pas être en concurrence enfin, ». C'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire que plus les amateurs d'imaginaire ont des offres différentes, avec des approches différentes, plus ils vont vivre des choses au cours de l'année qui va les stimuler, les, leur, les faire rire, les encourager, tout ça. Et plus on sera tous heureux globalement. Moi, clairement, j'avais acheté mon billet pour aller à Bordeaux. Enfin, j'avais bien l'intention d'être la première édition d'Hypermonde. Oui, oui, je sais, je, je voilà. sais bien, Siby, ce n'est que partie <rire> remise Je suis à Bordeaux. Euh, voilà. voilà. Mais tu, tu, rester, tu resteras peut-être longtemps puisqu'il euh, y, y a aussi, euh, je, je crois, une troisième, euh, un troisième élément qu'il faut prendre en compte, sur l'imaginaire euh, ce sont les conventions alors les conventions bien sûr ce sont des événements fermé, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire, on doit, on doit euh, payer une petite somme d'argent pour euh, pour pouvoir participer parce que euh, les conventions en général ne sont pas euh, financées comme les festivals par exemple par euh, des institutions euh, donc des institutions culturelles ou, ou politiques. Euh, et donc les dans les conventions, on va retrouver bah, toujours un petit peu évidemment le même le même public, n'est-ce pas sibi. Voilà et, et donc à Bordeaux en 2021, on on accueillera alors non pas sur Bordeaux mais en fait sur Bergerac. Euh, euh, donc en Dordogne, hein, pour euh, valoriser le, le patrimoine euh, science-fictionnel de notre, de notre région. Euh, on va accueillir donc, les gens à, à Bergerac euh, pour une convention qui s'appelle Cyrano euh, 2021. Et je crois Sibylle que euh, tu es aussi, euh, tu as aussi une équipe pour un très très gros ouais. projet euh, <rire> qui se passera peut-être à Nice, et je l'espère évidemment fortement, concernant la convention. Donc ça aussi c'est complémentaire. Oui c'est vraiment, je pense qu'à Fois voilà qu'on participe à quelque chose, qu'on s'entraide, qu'on profite les uns des autres, en fait on s'améliore et on grossit. Je veux dire, on va toujours vers le mieux. Plus on est nombreux à faire des choses sympas, plus les gens déjà découvrent que ça existe. Parce que j'ai envie de dire, par oui. exemple, là typiquement, j'espère que des niçois et des Bordelais vont se dire Ah oui, tiens, en plus, bon, je rappelle, hein, Nice-Bordeaux, c'est la navette, c'est quoi Je crois que c'est 80 euros l'aller-retour, donc bon, oui. enfin, j'ai envie de dire, ça se fait, hein. enfin, c'est pas oui. donc voilà. Plus on est nombreux, plus on parle les uns des autres. L'année prochaine, de toute façon, nous, on a dit, cette année, on fait un live. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, c'est sûr que, à Nice Fiction, il y aura des streamings. Forcément, hein. On fait pas ça une fois. Pas. Donc, ça veut dire que peut-être, l'année prochaine, certains intervenants bah, de Bordeaux ou du reste de la France n'ont pas pu venir. Par exemple, mettons toi, si tu, je préférerais que tu viennes. Mais par exemple, si tu peux pas euh, venir, on pourra quand même t'accueillir. Et, et ça, enfin, je trouve il bah, y a vraiment une énergie positive qui se dégage à chaque fois qu'on se rencontre les uns les autres, qu'on fait nos promotions mutuelles. En plus, j'ai presque envie de dire, l'amateur d'imaginaire, il prend sa carte, il prend son calendrier et il peut s'amuser... Euh, plusieurs fois par an. Donc, ça, c'est super. Il y a une petite question que je voudrais te poser parce qu'avant que tu arrives, bah, du coup, on a, j'ai parlé pour Nice-Fiction. Nous, à Nice-Fiction, on a un côté un petit peu, non, complètement dingue. C'est-à-dire qu'on est parti euh, sur l'idée qu'on allait expérimenter en permanence. Alors, euh, comment... Tout à l'heure, je, je disais ça à quelqu'un, je pense qu'on a un peu des accros à l'adrénaline. C'est-à-dire que pour nous, chaque édition est différente et euh, chaque édition, on essaie de faire des choses totalement différentes. Et alors, ça peut dérouter le visiteur parce que s'il est venu une édition précédente, il se dit « Ah, mais je ne retrouve pas la même chose ». Et en même temps, ben nous, c'est à ça qu'on est nourri. Alors, de ton côté à Hypermonde, est-ce que vous avez ça dans votre ADN ou vous avez… Une autre, une autre particularité alors la particularité en fait c'est que pour l'instant nous allons travailler avec la médiathèque de Mérignac mais euh, bon j'espère pour quelques années euh, le temps euh, d'installer l'événement euh, il n'est pas dit qu'on ne le fasse pas sur euh, un autre endroit euh, de la cube parce que nous sommes aussi en partenariat avec un, un festival qui s'appelle le festival Air et Espace euh, qui est présidé par Jean-François Clairvoy qui est donc euh, un de nos éminents euh, spationaute français alors qui est beaucoup plus ciblé en fait sur euh, qui est beaucoup plus ciblé sur euh, je dirais euh, l'aéronautique et le spatial puisque Bordeaux nous avons un, un gros pôle évidemment euh, avec aéronautique spatial avec euh, Thalès, euh, l'aérospatial et puis euh, et puis Dassault. Euh, mais depuis quelques années moi je suis régulièrement invitée euh, ils ont envie de voilà ils, ils, ils tissent vraiment des liens avec euh, avec la science-fiction il y a quelques années lors de la conférence par exemple, Jean-François Clairvoy nous racontait, on était sur les liens entre euh, l'espace et, et, le, et la science-fiction, lien très fort évidemment. Et Jean-François Clairvoy disait euh, Ah, mais moi, je, je suis devenu en fait, euh, je suis devenu spaceyonneur parce que parce que Star Trek, parce que euh, voilà, euh, vers vers l'infini de l'espace, c'était quelque chose qui lui parlait euh, qui lui parlait beaucoup. Et euh, il était un grand fan en fait de, de, de Star Trek. Euh, donc je on s'interdit pas du tout en fait de travailler sur sur des formes différentes et je te rejoins tout à fait sur le côté adrénaline parce que c'est à la fois très excitant de créer justement ces événements et quand les gens évidemment voient ces événements ils sont contents d'être là ils sont heureux et donner du bonheur aux gens c'est c'est quand même c'est quand même une belle chose et en même temps pour nous ça demande quand même une grande énergie parce que on, on tient tous les tous les fils en fait de l'événement donc c'est assez, assez fatigant, mais en même temps voilà c'est très excitant. Oh c'est ben plein, bon, voilà, plein de... et puis je crois que ça donne ça donne aussi du sens parce que et, et Sibyl et moi, nous appartenons à une grande famille euh, qui, en France, et puis dans le monde, on a qui s'appelle le fandom. Et euh, le fandom, c'est en fait tous les acteurs euh, d'un domaine, hein, fandom, c'est ce que ça veut dire, tous les acteurs d'un domaine, euh, que ce soit euh, en fantasy ou que ce soit par exemple en science-fiction, peut-être plus science-fiction là pour le coup. Euh, et donc, euh, qu'on soit... Euh, universitaire écrivain euh, euh, chercheur euh, illustrateur euh, voilà artiste je crois qu'il y a il y a vraiment un, un point commun euh, qui va qui va faire vivre en fait euh, la participation à ces à ces festivals et, et c'est ça qui c'est ça qui provoque le plaisir qui permet aux gens euh, voilà de venir et, et, et d'avoir un petit peu de un petit peu de bonheur quoi c'est ça ouais en fait c'est une famille qui peut s'agrandir à l'infini ce qu'on n'a pas on va dire dans une famille traditionnelle c'est que à partir du moment où on commence à apprécier l'imaginaire, l'ouverture d'esprit que ça apporte, qu'on commence à rencontrer les différents artistes, les chercheurs qui s'intéressent à ce domaine, on se rencontre, on s'apprécie les uns les autres, et très rapidement, on est nombreux à se connaître comme si c'était naturel. Moi, il y a un truc qui m'a frappée, c'est qu'on dit toujours tu « c'est sais, un village de 500 personnes » et en fait, théoriquement, une personne n'a pas 500 amis pour de vrai. Et parfois, je me dis « si, enfin… » La plupart des membres du fandom ont 250, 300 amis pour de vrai. Enfin, oui. il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans. C'est comment on peut, enfin, la façon dont on arrive à tous se lier. Et, et je pense que quand les gens viennent dans ces événements, les festivals comme les nôtres ou les conventions, eh bien, ils vont rencontrer cette famille et ils vont facilement s'y faire adopter. Euh, oui, enfin, voilà, l'adoption est famille dans cette famille. Et je crois que ça, c'est vraiment une ambiance particulière dont en plus on a besoin en tant qu'humain, parce que malgré tout, on le voit hein, dans l'actualité, les humains perdent un petit peu le rêve. Hugo Bellagamba, qui est un des fondateurs de nice -fiction, a fiction, parle sou souvent en fait, de rêve, d'espoir. Il a un petit côté, c'est un peu notre muse, hein, quand des fois on est découragé, oh, c'est vrai, il a ce côté très lyrique et très poétique, et en fait quand il le dit, c'est vrai, c'est que on apporte du rêve dans un monde qui, en ce moment, surtout est particulièrement gris. Et je pense que, en fait, réfléchir au monde de demain, c'est ouvrir des portes d'espérance. Le festival, cette année, on a choisi le thème du Hop Punk, donc euh, Hop comme l'espoir, hein, parce qu'en en fait, quand on s'enferme dans la grisaille, on ne voit plus de porte de sortie. En fait, il n'y a plus que le désespoir au bout. Et je, voilà, je pense que le, la force du milieu de l'imaginaire, c'est que justement, il ouvre beaucoup, beaucoup de portes et les portes pour de vrai, Ce que tu parlais de la recherche spatiale, mais pour avoir imaginé les fusées, pour les envoyer à l'extérieur, il faut, faut, faut sacrément avoir de l'imagination. C'est pas en achetant ton pain le matin que tu te dis, tiens, j'ai envoyé une fusée dans l'espace. Ah oui, ça un... c'est un, un, un grand débat d'ailleurs dans nos dans le milieu, c'est-à-dire, euh, et euh, moi je sais que mes recherches là actuellement sont orientées plutôt sur les rapports entre entre sciences et entre science et fiction. Et ça c'est un c'est un débat qui existe. Hein, euh, je veux dire qu'on qu qu travaille euh, euh, de manière extrêmement sérieuse, mais euh, en l'élargissant, euh, on se rend compte que les que les scientifiques d'abord adorent la science-fiction et que y trouvent quand même euh, des idées. Donc euh, le, le le travail là de théorisation qu'on essaie de faire, c'est de voir s'il est possible euh, depuis, on va dire, euh, les débuts de la science, de voir est-ce qu'il y a un rapport de réciprocité, justement, entre euh, l'inventivité de la science-fiction euh, et la science. Est-ce que euh, tout ce que la science-fiction va inventer, de toute façon, elle se nourrit de science, la science-fiction, mais tout ce qu'elle va inventer, est-ce que finalement, ça ne va pas euh, donner des idées à euh, des chercheurs, des ingénieurs, euh, euh, des scientifiques et, et ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'a pas été abordée euh, frontalement et de manière un peu exhaustive donc on va, voilà, on va, essayer, de, on va essayer de travailler ça aussi avec euh, oui, le, le laboratoire d'astrophysique voilà. bah, c'est une super question qui en plus est totalement pertinente parce que quand tu vois je veux dire maintenant on a tous des smartphones bah, c'est juste incroyable, il y a quand même des gens qui se sont dit que c'était possible donc si ces gens là ne sont pas des créateurs d'imaginaire, je ne sais pas ce qu'ils sont pour se dire tiens on va tous se balader avec un ordinateur portable dans la poche il faut quand même être un sacré rêveur enfin donc, oui, mais euh... tu sais, la, la science-fiction depuis euh, depuis Star Trek, en fait, euh, on avait des téléphones, tu vois, avec les avec les vidéos, et, et donc la science-fiction avait inventé ça, et même même bien avant. Si on prend euh, par exemple euh, Albert Robida. Euh, dans ces euh, justement dans ses dans ses recueils de d'illustrations, il avait euh, déjà inventé le téléphonoscope, c'est-à-dire un téléphone où tu avais un écran et où tu pouvais, bah, comme on fait actuellement, où tu pouvais discuter donc avec euh, avec ton correspondant. Donc euh, c'est c'est déjà euh, déjà on, la science-fiction invente ça et ensuite ou l'anticipation et ensuite et eh bien on se dit ah mais pourquoi on réaliserait pas ça c'est quand même génial comme idée quoi. La seule chose, je crois, que la science-fiction n'a peut-être pas complètement développée et prévue, c'est Internet. Là, euh, du coup, c'est la réalité, euh, la réalité, l'invention ouais. du réseau qui a rattrapé, qui a dépassé en fait le, le, la science-fiction. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que voilà, si on me demandait de citer euh, les inventions qui vraiment ont changé la vie, moi, Internet... Euh... Pour moi, c'est un truc c'est magique hein. Enfin, je veux dire, c'est presque du domaine de l'imaginaire. Tu te rends compte Bon, là toi tu es à Bordeaux, euh, moi je suis à Nice, on se parle normalement. Euh, dimanche après-midi, on aura un auteur japonais. Enfin, je veux dire, euh, enfin, c'est te... enfin quand on était Ah petits, oui, euh, je suis complètement d'accord avec ouais, toi. Voilà, je, je pour crois moi, c'est Internet euh, on vit dans le futur. Ça, ouais, voilà, il y a quand suffit. même un côté, ouais, on, est, on est déjà dans le futur. Ouais, euh, oui, non, on, est complètement, on est complètement dans le futur avec Internet, quelle que, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Oui, non, mais Internet, c'est le futur et ça nous permet d'imaginer. Euh, en fait, bon, j'allais rebondir sur quelque chose et puis ça m'a échappé. En fait, quand tu étais en train de parler, en fait effectivement de la science-fiction qui a inventé les choses. Et je me dis, les scientifiques, même s'ils ne se considèrent pas forcément comme tels, ce sont des rêveurs. Et c'est vrai que sur le côté... Hop punk puisque maintenant on a un enjeu planétaire on va dire jusqu'à mmh. présent c'était bien d'avoir des téléphones et internet mais maintenant pour les générations futures en plus toi et moi pareil on a une génération future qui est derrière nous et sur laquelle on veut veiller euh, il faut qu'on fasse quelque chose pour la planète et Hugo dit toujours, hein, je recite Hugo, il dit toujours, bon, c enfin, lui, il n'aime pas trop les climato-sceptiques, il dit, il, il est temps, justement, de recréer une nouvelle planète, c'est-à-dire une planète qui va être différente de la nôtre. Maintenant, enfin, je veux dire, il y a des étapes qu'on a franchies, on ne pourra pas retourner en arrière, mais plus on arrivera à rêver, plus on aura d'imagination, et plus la nouvelle planète qu'on aura, ce ne sera pas comme l'ancienne, mais elle sera chouette. Donc, je pense que chacun d'entre nous, on va dire penseur d'imaginaire, il est plus urgent encore qu'avant qu'on nourrisse nos scientifiques. C'est-à-dire qu'avant, c'était chouette de monter en technologie, sauf que maintenant, nourrir nos scientifiques de rêve, ça devient une question de survie pour l'humanité. Ah oui oui, tout à fait, tout à fait. Et pour euh, pour revenir au, à la science-fiction, euh, ce matin, j'étais en j'étais en direct avec euh, Catherine Dufour pour le le MOOC euh, science-fiction, on était sur le dernier direct et euh, bah, c'était exactement le discours de, de Catherine qui disait euh, bon maintenant bah ils les, les auteurs essayent d'abandonner quand même ces visions euh, désenchantées, dystopiques, euh, en ténébré puisque elle, elle a commencé par ça euh, dans les années, dans les années 2000 euh, pour sa science-fiction. Et euh, Catherine, elle fait partie d'un collectif qui a été créé euh, avec Alain Damasio et Norbert Merjanian, et puis il y avait un autre auteur que ça y est que j'ai que j'ai zappé. Euh, et donc c'est le collectif Zanzibar. Et en fait, le collectif Zanzibar, c'est vraiment pour essayer de pour essayer d'inventer finalement euh, des récits. Euh, ça peut être des micro-nouvelles, ça peut être euh, euh, tout un ensemble de, de récits collectifs aussi, ils travaillent collectivement, euh, pour proposer aux gens euh, bah, des visions positives en fait euh, du futur et pas euh, d'apocalypse pas euh, euh, du cyberpunk euh, voilà gangrené par euh, des IA euh, des super entreprises euh, qui ont pris la place du politique etc c'est à dire que là il y a vraiment un rôle de la science-fiction et euh, de la littérature de l'invention en fait pour euh, proposer véritablement une, une alternative ça c'est évidemment un thème je sais que vous aimez bien la science-fiction euh, aussi voilà c'est sûr parce que comme tu le dis, euh, on avait fait ces récits qui étaient noirs avec des grosses entreprises, la maladie et tout ça. Et maintenant, ben, on est dans ce futur-là. Donc, euh, autant ça pouvait faire peur et faire rêver autrefois, autant maintenant, ben, c'est notre réalité, ça ne fait plus du tout rêver. Donc, il faut vraiment qu'on change notre vision du monde. Ben, J'ai envie de dire, c'est toujours la même chose, dans une, une, dire, quand une population a faim, euh, ses icônes seront grosses, quand une population est très bien nourrie, ses icônes seront maigres. C'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que, moi, j'ai le sentiment, alors je dans les années 80, ou dans les années 80, on avait un peu l'espoir, les business women », tout ça. Et cet espoir, enfin, il n'a pas duré longtemps, hein. on s'est quand une sacrée claque. Et maintenant, on est dans cet univers triste, mangé par les corporations, mangé par la maladie. Donc ben, maintenant, il faut changer, on va dire, euh, nos idoles. Hein. <rire> en période de féminine, on aime les gens mieux nourris, hein. enfin, on inverse le truc. C'est vraiment ça. Oui, oui. Et puis, euh, je, je je pense aussi. Euh, Catherine Dufour, euh, elle disait que euh, pour eux, ils se sont rendus compte que euh, le futur avait une, je la cite, avait une gueule d'accident de voiture. Oui, j'aime beaucoup. Ça, Catherine elle a toujours le sens. Ah ouais. Et, et je, je trouvais que c'était très intéressant comme, euh, comme idée parce que en fait, euh, une fois que les auteurs sont allés euh, au, au bout euh, finalement de ces visions euh, totalement euh, en totalement euh, désenchantées, euh, on va retrouver ça par exemple dans euh, le livre de. Je crois Jean-Pierre Andrevon, il fait partie de vos invités. Alors du coup, bah du coup, je fais une petite parenthèse, comme oui, il y a oui. un problème sur le streaming, l'intervention avec lui est préenregistrée, du coup il n'y aura pas d'échange avec le public, enfin, il n'y aura pas de questions, mais effectivement il y aura une intervention samedi en fin de journée de Jean-Pierre Andrevon. Voilà, et donc Jean-Pierre Andrevon dans Le Monde Enfin euh, c'est exactement la situation que nous avons, euh, que nous avons, que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que c'est une apocalypse via une pandémie. Donc c'est pas une maladie type SRAS, C'est une maladie qui est plutôt, euh, on va dire, liée à, euh, enfin comme une maladie qui déshydrate en fait les, les corps et qui fait mourir les gens euh, donc très très vite, qui va qui va toucher la flore intestinale et puis qui va euh, qui va infecter donc les le corps humain euh, d'une manière euh, ultra rapide. Et euh, l'humanité disparaît petit à petit parce qu'elle n'a pas su faire face euh, à cette pandémie. Et puis, eh bien, tout simplement, euh, nous abandonnons des pans entiers de la civilisation à la nature. Donc le message d'Andrevan, il est apocalyptique pour l'humain, mais pas pour le reste de la planète. Et je sais, je sais pas vous, hein, mais moi, pendant le confinement... Euh, quand je, je, prenais, euh, je prenais ma voiture pour aller voir ma mère qui habite à quelques dizaines de kilomètres, euh, bah, les routes étaient complètement vides et j'avais vraiment l'impression que j'étais euh, bah, la dernière humaine sur Terre. Et je, je crois que et ça, c'est euh, quelque chose, quand on, quand on connaît la science-fiction, quand on a lu, vu euh, justement de la science-fiction apocalyptique ou post-apocalyptique, euh, on est complètement saisi par ça. Et de notre côté, bah, les oiseaux chantaient et puis les animaux euh, reprenaient possession euh, de ces espaces bon malheureusement pas pour très longtemps mais euh, là je me suis dit il y a quelque chose, c'est à dire qu'il va falloir que on laisse la place euh, de nouveau euh, à la biodiversité, aux animaux, parce que, quels qu'ils soient, hein, des insectes évidemment aux animaux, parce que ce, ce qu'on appelle ces, ces pandémies qui, qui sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent en fait de l'animal à l'humain, c'est parce que nous empiétons sur le monde animal tout le temps, de plus en plus. Donc euh, ce que tu disais, c'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on... Euh, qu'on reformate notre, notre planète et peut-être qu'on repense euh, bah, tout simplement les espaces euh, entre humains et, et vie sauvage. Sinon, bien sûr, on court à la catastrophe. Ça, c'est clair et net. Et maintenant, elle s'est programmée. Oui, mais c'est vraiment ça. Nous, cette année, on avait choisi le thème « Reboot » pour le festival. Et le message, il y, a, il y a quand même un message forcément. Un festival, c'est un lieu de plaisir, mais c'est aussi un lieu de message. Et le message, c'est, ça y est, maintenant, il est vraiment temps d'appuyer sur le bouton de reboot, parce que de toute ouais, façon, nous n'avons plus le choix. Enfin, alors, dommage qu'on ait attendu si longtemps, mais nous n'avons plus le choix. Enfin, c'est, maintenant, on est dans une nouvelle phase. Quoi qu'il arrive, on écrit une nouvelle histoire, et ce sera pas une histoire, voilà, de si que post-apo, et tout ça, ce sera vraiment une histoire de hop punk avec oui. la nature il nous reste cinq minutes donc euh, on n'a pas eu spécialement de questions donc fait enfin, les quelques questions on les a traitées donc est-ce que sur ces cinq minutes tu peux nous rappeler les dates de la convention à Bergerac ce genre de choses peut-être oui euh... tout à fait alors donc en 2021 en Nouvelle-Aquitaine il y a beaucoup beaucoup de choses d'abord <rire> au mois de juin il y a la RoboCup donc si vous avez envie euh, euh, de venir voir donc, cette compétition de, de robotique ce sera je crois du, à partir du 26 juin Hein, c'est fin juin euh, et ensuite euh, nous faisons du 19 au 21 juin euh, la convention donc, de science-fiction euh, à Bergerac en août, en août. Ah. du 19 au 21 août donc la, la convention de science-fiction euh, à Bergerac hein, Cyrano. Alors, qui sera quand même je pense très orientée là aussi sur euh, l'utopie parce que nous ne sommes pas très très loin évidemment d'ici Jacques qui est le village utopique de, de Michel Jury et voilà si les gens ne connaissent pas forcément très bien, mais euh, je suis une spécialiste donc euh, de l'œuvre de Michel Jury. Euh, comme Hugo, d'ailleurs. Hein, notre ami Hugo aussi aime beaucoup. Euh, C'était un grand ami donc de, euh, de Michel Jury. Il l'avait invité euh, lors de sa convention donc en, à Nyons en, en 2008. Euh, et nous ferons, donc un mois plus tard, je pense, aux alentours... Euh, on n'a pas encore tout à fait décidé de la date, mais je pense que ce sera aux alentours de mi-septembre, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe sur le week-end euh, du patrimoine. Euh, et Donc, oui, je pense que mi-septembre, septembre on, on, on vous proposera donc euh, des dates pour le pour le festival. Voilà, je assez vite, hein, euh, on va décider ça. Euh, on va décider donc ça du ça coup l'année prochaine, j'ai envie de dire, euh, on prend au moins deux fois euh, l'aller-retour Nice Bordeaux. Nous, ah, c est c est oui, oui, pas. si, ah ouais, si vous, si vous voulez. Et moi, je viendrai. Voilà. Euh, moi, j'aime beaucoup Nice, hein. c'est une ville superbe. C'est un c'est un pays, euh, enfin c'est une région qui est euh, absolument euh, magnifique. Très, très différente évidemment euh, de l'Aquitaine, mmh. puisque les plages sont différentes et puis la géographie est différente, mais l'arrière-pays niçois. De c'est deux belles. Là, là, on est entre nous, mais c'est vrai, c'est quand même deux très belles régions France, hein, je veux dire. Voilà. Ah oui, oui, <rire> non, non, mais c'est un petit peu choumou quand même. Ah, de mais voilà. temps, donc... donc, franchement, si les gens ont envie de se faire petit week-end à Nice et petit week-end à Bordeaux, franchement, je pense que ça oui. vaut vraiment le coup. Donc, on est pas mal au niveau du temps malgré les toits, les couacs de départ. Oui, j'en et... suis totalement désolée ah, mais, de façon, euh, on savait bien, ouais. c'était le premier live. Je l'attendais presque, tu vois ce que je veux dire, bon, c'est tombé sur quoi? <rire> Donc on te. Retrouve... Non, on avait fait les tests avant, ça marchait oui, très oui, bien. Voilà, on est oui. De toute façon, on, la... on y attendait. On a fait les tests. Donc notre équipe a travaillé assez dur mm -hmm. hein, pour appeler tous les intervenants avant et tout ça. Mais bon, s'y attendait. Toi, on te retrouve demain, c'est ça Tu as une réunion avec Hugo donc oui. euh, on ne te dit pas encore tout à fait au revoir, hein, on te dit à demain. Et ben et je pense que c'est tout. On se voilà. on Souhaite à tous. Si à, y avait, je, je crois, je, je voulais juste dire que il hum, y a aussi un autre pour vous montrer quand même que nos oui. communautés sont quand même en, en complète complétude, on va dire. Je me répète un petit peu. Euh, Laurent Casey est membre aussi donc, du festival Hypermonde vient les deux, de en fait, voilà, et il vient de recevoir, il vient de pardon, de publier euh, donc un livre sur Alan Moore, qui est un, un magnifique livre, et il sera euh, en entretien avec, euh, avec Hugo. oui, tout à fait, Hugo, voilà, YouTube. tu fais mieux le programme que moi, je pense que je vais te regarder. <rire> que... Donc voilà, demain, <rire> vous avez Hugo Bellagamba qui interview voilà, Laurent Kessy, et vous avez Natacha qui sera en table ronde avec Hugo, toujours. Voilà, Alors, et, voilà. Et, et donc vos autres participants sur le monde d'après, justement, donc ça va être très intéressant. Oui, ça, enfin, ça va être chouette. Donc merci. Voilà. À toi, Natacha, et à demain. Merci, merci à vous de l'invitation, et puis et euh, et façon, à très voilà, vite aussi euh, pour Hypermonde. Tu sais que maintenant, tu es chez toi à Nice Fiction. Ouais, de... mais je, je le savais un petit peu avant, <rire> aussi. Donc merci beaucoup. En tout cas. Merci à toi, et merci à vous tous. On continue. Donc voilà, c'était notre premier live. J'espère qu'on ne vous a pas trop affolé. À plus tard. Voilà. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.